Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous parler d'un aspect dont peu de personnes ont parlé jusqu'ici concernant le trading, c'est que le trading peut être une drogue, ça peut être une addiction vraiment très forte et il faut faire attention, enfin de, de mon point de vue, à ce que ça ne devienne pas euh, votre, votre centre d'intérêt principal parce que je connais des, des, des traders donc, euh, qui font de bons résultats en trading. Mais pour eux le trading est tout dans leur vie, donc ça veut dire que ça va être compliqué avec votre entourage, ça peut être dangereux pour votre santé, donc si vous si vous, vous mettez au trading faites quand même attention de trouver un équilibre parce que si vous ne pensez qu'au trading comme certains le font eh bien ça va vous prendre vraiment euh, comme la drogue, vous ne pourrez plus vous en passer. Vous allez penser trading le matin, le soir et peut-être même la nuit. Euh, J'en connais donc euh, qui, qui s'ennuient le week-end, qui n'ont pas d'autres euh, activités, qui n'attendent qu'une chose c'est l'ouverture euh, du marché le, le dimanche soir et ça peut poser quand même des gros problèmes euh, pour votre entourage. Je, je suis pas sûr que votre copain ou votre copine sera très heureux que vous n'ayez que ça en tête, donc euh, on peut très bien gagner sa vie en trading mais il n'y a pas que ça dans la vie euh, qui est important. Donc les, les relations avec les autres personnes, il faut que vous soyez capable de parler d'autres choses et souvent les traders n'ont pas d'autre centre d'intérêt que de parler trading. Alors si, si dans vos amis vous n'avez que des traders, ça ne pose pas de gros problèmes. mais si vous voulez un petit peu élargir euh, vos, vos amis et avoir d'autres centres d'intérêt dans la vie, je peux vous dire qu'il euh, y a beaucoup de choses en dehors du trading. Gagner sa vie, faire du trading, euh, votre activité principale c'est bien, mais trouver malgré tout un équilibre. En tout cas moi j'ai connu des périodes où le trading était in intense, euh, je gérais des comptes euh, pour des clients avec, euh, avec un robot de trading, je me levais la nuit pour voir euh, si tout se passait bien sur les sur les comptes des clients. Donc je me suis rendu compte à un moment donné que ce n'était quand même pas une situation idéale, euh, ça peut être stressant. Donc moi je vous dis faites attention, trouvez un équilibre, c'est pour, pour cette raison que moi j'ai actuellement plusieurs activités professionnelles. C'est sûr que le trading est mon activité principale, c'est ce qui me rapporte le plus mais à côté de ça j'ai d'autres activités, je fais de l'immobilier ici à Tenerife, euh, je fais du marketing sur internet, j'aime bien donc continuer à, à m'intéresser à ça. Bon, j'ai une formation euh, d'électronicien au départ, j'ai fait des études euh, en sciences économiques, euh, j'ai travaillé dans les arts graphiques, donc j'ai fait beaucoup de choses différentes dans ma vie. Et le trading, c'est passionnant, mais il faut, de mon point de vue, il faut quand même trouver un juste équilibre. Euh, si vous êtes euh, bon trader, bon, en principe, vous vous levez le tôt le matin. Pour profiter donc de l'ouverture des marchés, mais après ça, bon, il faut quand même prendre le temps de, de manger correctement. Il y a des traders qui ne le font pas. Euh, si vous restez toute la journée devant, devant votre écran, et eh bien vous risquez aussi d'avoir des problèmes physiques. Moi, je prends le temps d'aller à la salle de sport deux fois par semaine, donc tout ça, vous devez quand même en tenir compte, sinon vous allez avoir des problèmes. Je connais beaucoup de traders qui ont perdu le, leur copine, donc euh, parce que c'est ça peut être insupportable pour, pour, pour les gens de votre entourage. Donc est-ce que ça en vaut la chandelle Si vous, vous dites bon je fais ça pendant 2-3 ans, je suis seul etc. Euh, Peut-être si vous gagnez suffisamment d'argent et que vous avez la sagesse de vous arrêter à un moment donné, on peut, on peut comprendre ça, mais si vous comptez faire ça 10-20 ans ou 30 ans, euh, je pense qu'à un moment donné vous allez vous poser la question euh, est-ce que vous n'avez pas perdu votre temps L'argent c'est bien, c'est nécessaire, moi je suis tout à fait pour mais vous pouvez très bien euh, gagner bien votre vie en trading ou en faire un complément de revenu en ne tradant que 2-3 que heures par jour. Donc à vous de, de réfléchir quand même à ça, mettez-moi un commentaire euh, si vous le voulez sur cet aspect-là. Moi je pense qu'il faut trouver un équilibre et vous pouvez très bien donc euh, trader euh, pendant 2-3 heures ou plus, ou une demi-journée si vous voulez et faire une autre activité à côté parce que rester assis sur sa chaise devant les écrans euh, en ayant en tête uniquement le trading, qu'est-ce que va faire le marché y penser euh, également à vos moments de loisirs, je pense qu'à un moment donné vous allez vous rendre compte que vous avez un problème. Donc je pense qu'il faut trouver euh, d'autres activités, le trading euh, c'est passionnant euh, mais faites attention que ce ne soit pas une addiction parce que là, euh, à ce moment-là, c'est le revers de la médaille, on gagne bien sa vie, mais est-ce qu'on profite de l'argent qu'on gagne Est-ce qu'on en fait profiter son entourage Donc, euh, C'est un aspect donc, euh, du trading auquel euh, il faut, il faut tenir compte, il y a beaucoup de traders qui ont eu des, des difficultés comme ça dans, dans leur relation avec les autres personnes simplement parce que le trading était devenu euh, l'essence même de, de leur vie. Donc euh, prenez un petit peu de recul si vous, si vous tradez ou si vous vous mettez au trading, vous allez voir que c'est passionnant, c'est addictif, mais euh, prenez quand même vos distances, que vous gagnez, que vous perdiez au départ, vous allez voir que émotionnellement c'est très fort aussi. Et quand on gagne beaucoup d'argent, ben, euh, c'est aussi comme une drogue. Hein, donc euh, il faut quand même être prudent avec ça, euh, ne pas tomber dans, dans les excès, comme, quelle que soit l'activité qu'on fait, il faut trouver un juste équilibre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis euh, sur ce sujet. Donc likez la vidéo, ça me fera plaisir, partagez-la et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt, vous voyez ici à Tenerife, je profite quand même du climat fantastique qu'on a ici dans le sud de Tenerife en ce mois de décembre. Je vous dis à très bientôt, au revoir.